Je viens juste au travail en disant voilà, je prends mes hommes, on fait une opération, on rentre tous sains et saufs. Le soir, on boit une bière, on décompresse, on a arrêté un dealer. Faut pas que je pense que ça ne sert à rien, sinon je viens plus. Je mène dans le cadre de, du, du du plan d'action de la zone où je travaille, une lutte contre le, le trafic de drogue, le trafic de drogue depuis le niveau 1, comme on appelle ça, c'est-à-dire les dealers de rue, et on remonte, quand on le peut, en direction des organisations criminelles qui gèrent, qui gèrent tous ces trafics. On pourrait faire ça dans n'importe quel domaine infractionnel, en fait, hein, mais les stupes, le système est en faillite, ça ne fonctionne pas. On fait en moyenne 100-150 dealers par an, en flagrant délit. Moi, je prends mes hommes, mais vous me donnez 50 hommes en plus, je vais, je vais tripler, quadrupler mes chiffres, mais il y aura toujours des dealers dans, dans, dans, dans les rues du centre-ville, ça ne changera jamais. Et je ne sais pas si, si, si les gens se rendent compte de, de l'argent que l'État euh, en, en, engloutit dans la lutte contre les stupes quand on voit le résultat qui, qui est obtenu. Euh, on sait, on, on, fondamentalement, on sait qu'internationalement, la drogue elle arrive en grosse quantité, que ce soit d'Amérique du Sud, que ce soit, que soit euh, des pays de l'Est, euh, que ce soit du Maroc, ça arrive par tonnes, et nous, on lève les bras au ciel en nous félicitant quand on saisit 2 kilos sur, sur un mois de temps, donc c'est quand même un truc de fou. Donc il faut quand même se rendre compte que budgétairement parlant, le système est complètement en faillite. Pour l'instant, tout le monde met la tête dans le trou, comme les autruches, on n'en parle pas et on préfère laisser ces produits aux mains des organisations criminelles qui génèrent un pognon de fou en mettant une molécule sur le marché, pardon, qui est coupée parfois avec de la strychnine, de la morora, du paracétamol, du dafalgan, mais ça tout le monde s'en fout. Et moi je dis que si aujourd'hui on renverse la vapeur, si on change la polarité des choses et qu'on dit on va mettre en place un système qui permet aux gens de consommer ceux qui ont vie mais en connaissance de cause et avec un maximum de prévention, je pense qu'on va solutionner le problème. Alors, si on arrive à, à, à modifier euh, la base législative, la loi de 21, si on arrive à modifier cette loi, eh bien, moi, avec mes gars, on fera autre chose. On fera plus du flagrant délit de vente de stupes, On fera autre chose. On peut, on peut, on peut, on peut tendre vers des opérations euh, liées au banditisme, euh, liées au proxénétisme, liées aux violences en rue, et donc toute cette force. Euh, qui existent à la police pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'autres plans d'action, en tout cas bien plus intéressants et bien plus rentables que le trafic de stupes. On laisse tout entre les mains des organisations criminelles qui s'enrichissent par millions ou par milliards chaque année. Hein. Donc moi, ce que je fais comme travail, à part enrichir les organisations criminelles, je n'améliore pas le système.